Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette nouvelle session de la Web TV, euh, Territoire, Villes et Villages Internet. Je vais vous, tout de suite vous présenter euh, nos intervenants euh, sur cette question. Le débat public est-il enfin accessible à tous euh, On est avec euh, trois, trois intervenants qui sont issus de la région de France. Donc on va être euh, vraiment sur le terrain local. Euh, donc Maxime Lemaire, euh, qui est juste là, euh, représente la, la société Voix Active, il est basé à Saint-Omer et il euh, organise des concertations euh, publiques euh, depuis euh, plusieurs années, il va nous en dire plus. Euh, Sandrine Thiau euh, est responsable d'une association qui s'appelle l'association COAN, elle travaille euh, sur la région lilloise et elle aussi, elle travaille avec des habitants euh, sur des consultations publiques. Euh, Michael Dereux, euh, lui, est euh, présent euh, sur la région depuis une vingtaine d'années, m'a-t-il dit, euh, et il organise également des euh, différentes concertations et débats publics euh, dans tous les sens du terme. Euh, il va nous en dire un peu plus également. Maxime, est-ce que vous voulez bien commencer et nous dire euh, quel est votre, euh, voilà, comment vous voyez euh, ce sujet euh, du débat public et est-ce qu'il est accessible Bonjour à tous alors effectivement, je, je suis ce qu'on appelle un, un concertant. Petite parenthèse, le principe est simple, c'est d'offrir des moyens et des outils pour accueillir la parole de chacun et la mettre à profit dans le cadre d'un projet. Voilà, c'est la façon dont, dont je vois ce métier de concertant. Alors l'outil l'outil numérique euh, apporte euh, de façon euh, sans hésitation une plus-value, notamment dans le cadre de consultations de masse sur des échelles de, de projets qui sont très importantes et où on a un public qui est difficile à capter. Donc c'est, euh, en termes de mobilisation des publics, une plus-value euh, qui est vraiment à mettre en avant. Deuxième aspect sur cette concertation numérique, euh, c'est de pouvoir euh, récolter beaucoup d'informations, beaucoup de contributions. Reste après, bien évidemment, à pouvoir euh, l'analyser. La concertation via les dispositifs numériques, c'est avant tout, il me semble, une première étape qui nécessite, après, on en parlait en aparté euh, tout à l'heure, eh bien ce qu'on appelle euh, un face-à-face, -face, qui permet d'avoir des échanges, des débats. alors C'est vrai, je suis très attaché à ce face-à-face, -à, -face, à pouvoir replacer euh, l'humain euh, dans le cœur euh, du dispositif. On va passer la parole à Michael Dereux, peut-être pour nous dire, euh, effectivement, ce qu'on entend par euh, débat public, parce que c'est un terme ou une expression qu'on utilise. Il y a différents types de débats publics. Euh, Est-ce que vous pouvez nous apporter ces précisions Oui, donc il y a le, y a le débat public d'une manière générale, hein, qui est la traduction, je dirais, d'une expression de différents publics autour de, autour de projets. Dans le, mais plus spécifiquement, le débat public euh, qui relève de la commission nationale du débat public est une procédure gérée très spécifique qui ne concerne que des grands projets qui sont, dont les seuils euh, avoisinent les 300 ou 350. J'essayais je, de retrouver tout à l'heure le, le, le, le montant ou, des, ou sur des autoroutes ou sur des projets de grands équipements qui relèvent en fait qui sont de d'intérêt national. Donc il y a une commission nationale ici pour donner pour euh, le, le réseau express Grand Lille euh, qui est en 2015 qui a été euh, organisé par la région qui était à l'époque Nord-Pas-de-Calais qui est maintenant de france donc, euh, et le type même de débat auquel nous, euh, sur lequel nous intervenons. Il y a d'ailleurs eu ici une réunion publique qui a eu lieu dans les locaux de, de, de pleine image. Donc ça c'est des débats publics Là, le réseau express était entre Lille et Nain-Carvin, donc un grand projet qui nécessitait, à l'échelle de ce territoire, d'avoir des outils gérés d'expression qui soient à la hauteur de ce, ce projet. Alors, de manière plus locale, on intervient aussi dans des concertations, ce qu'on appelle préalables, euh, type L, l'article 103.2 du Code de l'urbanisme, qui, qui sont bien évidemment beaucoup moins importants, mais qui nécessitent aussi une... Gérer réglementairement, une concertation qui débouche après sur, un, sur une, ente, une enquête On pétique. parle là de, des PLU, par exemple, ou des SCOTS. Des PLU, SCOT. ça peut être des, des projets de voirie, c'est des projets d'aménagement urbain. Bon, c'est des projets euh, euh, qui touchent à, gérer des équipements, des aménagements. Enfin, nous, avons, nous sommes intervenus, par exemple, pour l'aménagement du, du Vieux-Port... Euh, pour changer de, de, de Marseille, où il s'agissait de complètement re, recalibrer, requalifier le, le, le secteur du, du Vieux-Port. Voilà, C'est ce type. Et nous, nous sommes, alors, pour nos plus spécifiques, on est des J'ai en tant qu'agence, donc à la fois en termes de conseil et d'assistance. Ensemblier, parce qu'il faut forcément... Alors, l'outil Internet est intéressant, parce qu'il permet de toucher... Comme m'a dit mon, mon voisin, des publics différents. Mais aussi, il faut organiser des réunions, des ateliers, produire des documents qui servent à la, à la concertation. Voilà, c'est Donc nous, on est agence à la fois en conseil en assistance et qui couvrons l'ensemble des outils. Sandrine, oui, oui, c'est bien l'idée, c'était de passer la parole à Sandrine Thuo. Euh, donc vous, vous êtes au sein d'une structure associative euh, dont l'objectif est effectivement euh, de rapprocher finalement peut-être les habitants d'un certain nombre de sujets qui les concernent directement et pour lesquels euh, leur parole n'est pas nécessairement euh, spontanée, on va dire ça comme ça oui, tout à fait, bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, en fait, mon association consiste à mener des projets au sein d'un territoire. Donc, nous, on est basé sur un quartier qui s'appelle le quartier Moulin. Et donc, nous avions, il y a cinq ans de ça, été sollicités par une société publique locale qui, elle, est spécialisée dans les concertations publiques pour qu'on l'aide en tant qu'acteur local à récolter justement les témoignages des habitants. Donc euh, concertation, moi, ça me parle complètement. Numérique, un petit peu moins. C'est pas un outil que j'utilise beaucoup. Euh, nous, nous sommes plutôt dans vraiment la confrontation euh, donc soit présentielle pour Michael, soit face à face pour euh, Maxence. Euh, voilà. Et du coup, nous, on est vraiment des acteurs de terrain qu'on appelle régulièrement sur des projets d'aménagement, en tout cas sur euh, une zone assez précise. Et, et là, je, je souhaite aussi en fait, investir un autre projet qui va émerger. Donc, donc voilà, du coup, le, le mot concertation, pour moi, ne peut, entre guillemets, pas exister effectivement sans le numérique, mais surtout par le rapport direct avec les, les gens qui habitent un territoire. Voilà, ça, c'est une notion qui, pour moi, est indispensable. Euh, Maxime, sur euh, donc, cette notion de débat public accessible euh, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre pratique euh, de, de, de concertant, euh, vous avez le sentiment euh, que cette euh, accessibilité est atteinte, est possible, et euh, euh, est réelle, ou est-ce qu'il y a encore, euh, il y a toujours du chemin à parcourir, mais s'il y a du chemin à parcourir, dans quelles conditions Alors déjà, il n'y a pas une, mais des concertations, bien évidemment, qui sont adaptées à chaque contexte. Je crois que la première étape c'est tout de se poser les bonnes questions, et notamment de la part des maîtres d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme concertation Jusque veut-on aller Alors Je crois que c'est vraiment très important de le signaler. Après, évidemment, eh bien évidemment, on peut dérouler beaucoup de méthodes. Attention aussi à ne pas laisser certains publics sur le côté. Et c'est vrai, on avait parlé au préalable, dans le cadre d'une concertation numérique, eh bien, il y a certains publics qui sont peut-être un peu oubliés. Je vous donne un exemple très concret. Dans le cas d'une concertation, euh, un séminaire de, de concertation sur un enjeu territorial tel qu'un SCOT. Proposition assez simple de pouvoir avoir une interaction via différents dispositifs, euh, SMS, tweet ou de façon un peu plus classique, post-it. Et bien très rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de post-it et pas beaucoup de euh, de tweets ou de SMS. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est adapté au, au contexte, c'est sûrement lié au pré, aux gens qui étaient présents ce jour-là, mais je pense que c'est tout même assez significatif. Michael, est-ce que vous avez, vous, une expérience similaire Est-ce que vous pensez aussi que le, le présentiel est... Euh, pr, enfin, prime, ou est-ce qu'il ne faut pas justement articuler ces différents outils oui. oui, complètement. Je pense qu'il y a les deux. Il y a il faut trouver le bon dosage mais c'est effectivement que sur une concertation euh, si vous réunissez 350 personnes dans une salle par contre avec l'outil euh, digital vous touchez 3000 personnes pour un maître d'ouvrage c'est important d'avoir effectivement cette ambition et... mais par contre vous ne pouvez pas se... mener une, une concertation seulement avec l'outil digital il y a des moments où il faut effectivement euh, animer des réunions, euh, rendre compte de cette concertation, parce y a des sujets aussi, c'est pas seulement de, de, de faire exprimer, mais aussi d'assurer le suivi. Donc il y, a, il y a les deux, il y a, le, il y a ce dosage qu'il faut, qu faut trouver. Et je rebondis sur, les, sur ce que dit Maxime, je crois, et c'est le... Il faut savoir, euh, il faut savoir donc euh, est-ce qu'on est dans une démarche de, réelle de concertation ou est-ce qu'on est plus dans de la consultation ou de l'information Je pense que c'est des questions à poser. Bon, on a terminé. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais c'est très rapide. Donc merci pour euh, d'avoir assisté, participé à cette Web TV. Merci beaucoup.